good מorgen, אליי דניטישו ר' אודיד, לילו ינישמת אברם, מרדכי בן יצחק ופנני, לור利亚, ב' ב'ה, ארמנ, בן סוליקה, אינשלהם בן חביבה. אם vous souhaitez aussi dimanche prochain de contacter le sacré ministère en elle nous aimerons certainement père et שני אחים, אמת אחד מהם, לי באמת אשר נייתי אחיו, והחקה חנו לאדם להן אח, ואמת, הראשונה יוצא מישוב אחיו, je vous avais dit dans la mishnah précédente que le cas de la première mishnah va être plus ou moins le même dans la mishnah bête ensuite. D'accord On va réexpliquer, c'est le même principe avec une petite nuance. On parle de, toujours du « Echet Achiv, Shelo aya Beolamon », la femme de son frère qui n'était pas dans un même monde. Soit, comme ça m'a expliqué, euh, on va reprendre la cas de la famille d'hier, il y avait Réouven et Shimon, chacun il avait sa femme. Réouven, il était marié à Rachel, et Shimon, il était marié à Avigail, une étrangère, qui n'a aucun rapport avec Rachel. Le problème, il est que maintenant y a ben non, il est décédé, et entre-temps, il y a eu un petit Lévi qui est né. Dans la Mishnah précédente, on avait parlé que Lévi, il est né alors que Shimon ne s'était pas encore marié avec Rachel. Et donc, on avait vu qu'une fois que Shimon va se marier avec Rachel, faire le hiboum à Rachel, eh bien, elle va communiquer son interdit à vigail et lorsque Shimon va décéder sans enfant, Lévi ne pourra pas faire le hiboum. Ni à Rachel, bien évidemment, mais même pas à Abigail non plus. À présent, on va découvrir une situation différente. Qu'on a Réouven et Shimon, qui sont toujours mariés à Rachel et à Abigail. Lévi n'est pas encore né. Réouven est décédé. Shimon s'est déjà marié, en plus de sa femme à Abigail, il, il, a pris, en il, boum, il a fait le hiboum à Rachel. Et puis là, Bessimantov ou Madame Tov naît le petit Lévi. Et quand il naît, Lévi, il découvre que Shimon, il a deux femmes. Maintenant, il ne connaît pas l'historique de Rachel, qu'en fait, la pauvre, c'était une, une veuve de son premier frère. Mais il naît, il voit une femme qui est la femme de Shimon. Alors, pour, selon Chachamim, qu'on va voir dans la première vie de la Mishnah, c'est exactement la même chose, ça change un problème. Puisque Lévi, Lévi n'a pas été dans un même monde avec Réauven, il n'a jamais rencontré son frère Réauven sur Terre. Un, il est décédé seulement après l'autre, il est né. Il s'avère que Lévi n'a aucune permission, possibilité de se marier avec euh, Rachel, ouais, parce qu'ils n'ont jamais été ensemble dans dans, dans, un, dans une même fratrie. Il faut bien comprendre. Peut-être qu'il manque un petit détail. Imaginez qu'il en plus, un, de manière générale, s'il si y a trois frères et une femme qui qui un mari, et un frère qui décèdent, et le premier qui se marie, et le deuxième qui se marie avec sa femme. Et après le deuxième il décède, le troisième il le droit de se marier avec elle. Ouais, même si elle a deux fois le hiboum, quand elle se marie c'est elle qui fait le hiboum, que du deuxième, pas du premier. Pour le premier, le premier, ils ont, ils ont essayé de faire les goum, ils sont mariés, ça n'a pas donné de fruits, tant pis. Pour le. Maintenant, lorsqu'ils disaient, lorsque Shimon a décédé, son troisième frère, il pourrait se marier avec elle s'ils étaient dans le même monde. On revient maintenant dans le cadre de notre Mishnah. Est-ce que cette fois-ci, ça va changer la donne, le fait que Shimon s'est marié avec Rachel avant la naissance de Lévi Selon Khamim, ça ne change rien. Ça a tous les mêmes problèmes. Il y a exactement la même Mishnah qui va me dire, il y aura le même interdit, s'il a juste fait les Amar et qui décède, et ensuite Lévi il voudra. Tout le reste est la même chose. Cette fois-ci, on va découvrir qu'en fait, en réalité, il y a Rabbi Shimon, qui est à la fin de la Mishnah, qui va me dire, non, cette fois-ci, c'est différent. Lorsque Lévi naît, et qu'il découvre qu'il y a maintenant son frère Shimon, qui est marié déjà avec cette Rachel, au moment où il s'est marié avec Rachel, il a supprimé complètement l'interdit du premier frère. Parce qu'en théorie, il se marie avec la femme de son frère, c'est interdit. Et si Shimon, s'est quand même marié avec elle, c'est qu'elle accomplit la misère au moment où il s'est marié, il a pulvérisé, il a dissipé complètement le, le, premier, le, le premier interdit du premier frère, de manière à ce que lorsque Lévi ensuite va, lorsque Shimon va décéder sans enfant, eh bien Lévi pourra se marier avec, avec cette sœur. D'accord C'est toute la Mishnah, avec les l'histoire du, du Mahamar, je n'ai pas envie de le répéter parce qu'on l'a déjà fait dans la Mishnah précédente, vous avez déjà assez compris, je préfère y aller droit au but pour dire l'essentiel de la Mishnah, les petits détails, les, les contourner un petit peu pour ne pas compliquer davantage. Il y a deux frères et un qui décède. Donc il y avait Rouven et Shimon. Et un, un des deux qui décède, Rouven en l'occurrence. Et le deuxième, Shimon, il a fait le hiboum à Echet Achiv, à la femme de son frère, à Rachel. Et seulement après est né le petit frère Lévi, une fois qu'elle était déjà mariée. Et ensuite, Shimon va mettre. Et il est décédé chez aussi. Alors la Mishnah va dire Arishona, ah, la première Rachel, qui était la femme de Reuven déjà, Yotzet Mishou Meshatachim Beolamo, elle va sortir de chez lui, elle, elle va sortir, elle va être permise à se marier avec n'importe qui, parce que c'est une vraie veuve, parce qu'elle n'a pas de Zikat Yiboum, elle n'est pas préposée au Yiboum face à Lévi, parce que c'est une Beolamo, parce que c'était la femme de son frère qui ne se sont jamais rencontrés sur terre. Et la deuxième, Avigail, la femme de Shimon, elle va être elle aussi dispensée de l'Iboum parce que Mishoum Tsarata, parce que ça devient la tsara, la co-épouse de, euh, de David, de, de Rachel. Maintenant, entre parenthèses, à Mahamar, si Shimon, elle a juste fait, c'est exactement le même que la mission précédente, à Mahamar, si Shimon, elle avait juste fait le Mahamar à Rachel et seulement après il est décédé, mais sans avoir fait le hiboum, eh bien, va mettre, et après les décédés, à Chiniachol, c'est de d'où le mettre Abigail va faire la chalitza, mais pas le hiboum. Ok. Sur ça, on a Rabi Shimon, mais Rabishimon Shimon enseigne, mais il y a même le petit Lévi, peut faire le hiboum à celle qu'il veut parmi les deux. Il a même le droit de faire le hiboum à Rachel ou à Abigail. ou chalet, les aussi, il pourra même faire la chalitza à celle qu'il veut parmi les deux, parce que les deux, elles sont préposées au hiboum, et en l'occurrence, s'il ne veut pas faire l'Iboum, il devra faire la khalitza. et comme ça, l'une va dispenser l'autre, et l'autre va dispenser l'un, parce qu'elles sont toutes les deux euh, aptes à le faire, à faire la mise à l'Iboum. D'accord C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine.